Donc Sur cette parcelle de 34 hectares, avec ses 20 lignes d'arbres agroforestiers, euh, vous avez en fait 6 hectares dédiés à de l'expérimentation qui s'appelle Skazeropest. et puis euh, il y a même d'autres endroits, il y a encore un hectare pour un, un projet sur euh, les bouts d'épuration et leur devenir dans des sols de ce type-là, euh, il y a même encore un autre endroit, il y a un autre essai, mais globalement le reste de la parcelle est cultivé par la ferme avec un itinéraire normal, technique, euh, une rotation colza et orge traditionnelle, conventionnelle. Voilà. Euh, historiquement, euh, la matrice a été décidée en fonction... Euh, euh, d'une part du contexte euh, sol, euh, paysager, mmh. et d'autre part, bien forcément, euh, matériel mécanisation. Hein. Euh, donc on est sur une matrice avec 20 lignes euh, d'arbres euh, qui comportent entre 60 et 120 arbres par ligne. Elles sont espacées de 30 mètres entre chaque arbre, donc avec un mètre de bandes enherbées de chaque côté. Euh, donc c'est des bandes enherbées de 2 mètres, et puis l'arbre est au milieu. Alors euh, pourquoi 20 lignes Parce qu'en fait, on a une grande parcelle, 34 hectares, euh, on avait une pente assez, assez importante, hein, 7% pouvant être à 15% dans certains endroits, euh, une zone de ruissellement, euh, pointée du doigt. Donc de fait, on a estimé qu'il fallait euh, limiter ce, ce, ce, ce ruissellement et de manière graduelle tout le long de la parcelle qui fait 700 mètres de long. Donc euh, bah, ça se fait impeccablement, quoi. on divise la parcelle en 20, on met 20 lignes et voilà c'est fait. C'est perpendiculaire, c'est nord-sud donc c'est parfait. Maintenant concernant les essences, elles sont au nombre de 10, euh, alors pourquoi 10 Parce qu'il y a 7 sols sur la parcelle, 7 sols très différents, ça va de limon d'un mètre cinquante, des limons de, de, de Vallon, de Talveig, à euh, des argiles sur craie, argiles à silex, de 30 à 40 cm d'horizon, donc 3 fois rien. Donc sur ça, en fait, on s'est dit, tiens, on a plein de sols, testons plusieurs essences, et croisant long avec les sols de manière à ce qu'on ait des références par arbre et par essence sur des sols différents. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a de l'orme, de l'utesse, de la lisier terminale, de l'érable sycomore, de l'érable plane. Euh, on a du poirier, du pommier, euh, on a quoi d'autre encore Du noyer commun, du noyer hybride, et il m'en manque un, le merisier par exemple. Voilà. Et puis on utilise un petit peu le noisetier dans certains endroits pour, comme essence de bourrage. Alors, autre particularité, on a 20 lignes, certes, mais on a aussi trois témoins agricoles et trois témoins sylvicoles. Ils font chacun un hectare. Alors, les agricoles ne comportent pas d'arbres, mais que les bandes enherbées. Les sylvicoles, on a une densité d'arbres beaucoup plus élevée, euh, et euh, c'est plein d'arbres partout, en fait. Et l'idée, bah, c'est de comparer la croissance des arbres, tantôt sylvicoles, tantôt agroforestiers, et puis de regarder si les, les plantes cultivées sont impactées tantôt par l'agroforesterie, tantôt par l'absence d'agroforesterie, et de comparer tout ça. Voilà, une vraie parcelle expérimentale.